Je bonsoir à, à tous, c'est parti pour la huitième émission de Radar, la radio, la radio anarchiste diffusée. Radio Radar, bonsoir Soirée nanar, diffusée à République. Donc on est le 16 mars euh, 2017, et par contre on va commencer par euh, quelque chose d'assez triste, c'est-à-dire on va dédier cette émission à un cheminot qui était responsable syndical Sudrail, à Edouard, qui s'est jeté sur les voies. Euh, dans la nuit du 10 mars 2017, de désespoir, bien sûr, parce qu'on se suicide rarement parce qu'on est plein d'espoir, on se suicide de désespoir, parce qu'il subissait la, la pression de sa hiérarchie, donc euh, les méthodes entrepreneuriales à l'intérieur de la SNCF, dont est responsable M. Guillaume Pépi, M. Guillaume Pépi qui n'a jamais démissionné euh, malgré les très graves incidents sur des rames de banlieue qui ont tué des voyageurs sur des quais, euh, malgré cette nouvelle affaire. J'espère que cette fois-ci monsieur Guillaume Pépi, si vous m'écoutez, vous allez avoir euh, la simple correction de démissionner et de quitter votre poste parce que j'estime que la SNCF n'a pas à être euh, dirigée comme une entreprise commerciale, c'est une entreprise de service public qui doit permettre euh, aux français de renouer avec le train et non euh, l'entreprise TGV euh, réservée pour quelques profiteurs qui ont euh, des villas dans le sud et qui retournent sur Paris et qui peuvent payer des billets au prix fort. Voilà, donc euh, à bon entendeur, salut Je vais laisser quand même un petit mot parce qu'il ne faut pas oublier que notre ami Marc Gady, euh, est cheminot et donc euh, au nom des cheminots, je pense qu'il a deux, trois petites choses à nous dire par rapport au suicide des Noirs. Oui, euh, bonsoir tout le monde, euh, donc euh, moi je m'appelle euh, Marc euh, Gadi, je suis cheminot euh, depuis euh, le 4 décembre 1989. En fait, je ne suis pas là pour parler de moi, je suis juste là pour parler d'un acte de désespoir euh, qui, euh, qui s'est produit euh, ce week-end, qui nous a tous euh, surpris. Euh, il s'agit donc d'Edouard, de euh, Roger a euh, bien fait d'en parler. 42 ans. 42 ans, donc c'est un militant qui s'est foutu en l'air suite à une mise au placard. Et en fait, euh, la déci, euh, le médecin du travail avait alerté l'entreprise justement euh, sur, euh, sur ce cas-là, comme quoi il fallait surtout pas déplacer la personne. Euh, parce qu'il euh, était euh, complètement désespéré et qu'il y avait un risque. Et elle n'en a pas tenu compte et euh, bah, du coup, euh, bah, il s'est foutu en l'air. Donc euh, on s'est tous rassemblés, on était en environ 2000 personnes à la gare de Saint-Lazare euh, sous le choc parce que bon bah c'est triste et euh, bon, ben, perdre un camarade dans des circonstances comme ça, ça fait, ben, ça fait mal. Donc voilà, euh, ben, c'est un hommage pour toi Edouard et puis de la part de tous les euh, collègues cheminots. Voilà. Je te remercie Marc. Alors, on a Asna qui se joint à nous, Solidarité. Voilà, quelle que soit la lutte, eh ben, on dit, opposant euh, P Edouard, euh, ben, voilà, c'est le système qui t'a poussé. Voilà. Ce sont, les morts, ce sont les morts du travail. C'est-à-dire que euh, là, on a une, une nouvelle qui, qui nous vient d'Annie Thébaumoni. Annie Thébaumoni, euh, qui est l'association euh, Henri Pesra, donc euh, qui, qui s'occupe justement de, de toutes les personnes qui travaillent dans les industries euh, chimiques, nucléaires, et qui, et qui meurent euh, de leurs conditions de travail et d'être confrontées avec des produits euh, souvent... Cancérogène. Et là, euh, récemment, il y a eu une petite victoire. Je dirais une en, en, Si on peut parler de victoire, c'est-à-dire qu'il y a eu un, un chaudronnier qui est, qui est mort à 57 ans, Louis euh, Créacadec. Euh, il travaillait à Brest euh, en tant que chaudronnier. Donc, il a travaillé sur des sous-marins nucléaires, à la fois des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, des SNLE et des SNA, donc des sous-marins nucléaires d'attaque. Et, et donc, euh, les... Il a été exposé à des radiations entre 1974 et 2003, et le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, le 1er mars 2017, en application de l'article L461 de la Sécurité Sociale, a reconnu que son cancer de l'œsophage était effectivement un cancer radio-induit. Donc maintenant, de plus en plus, il euh, y a des organismes sociaux qui reconnaissent que des industries sont intrinsèquement mortifères. Alors il faut bien voir que sur le nucléaire militaire, on entretient tous les ans quatre SNLE, donc le triomphant, le téméraire, le vigilant et le terrible, qui ont été mis en service entre 1997 et 2010 et que ça coûte aux contribuables français plusieurs milliards d'euros Alors ça oscille entre 3, 5, 6 milliards et actuellement comme on les modifie pour qu'ils puissent être porteurs du M51 à la place du M45 donc pour le moment il y en a 4 sont équipés de missiles M-51. Alors, il faut savoir que chacun de ces sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, contient dans ses soutes l'équivalent en explosifs de plus de tous les explosifs utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puissance des bombes d'Hiroshima et Nagasaki comprises. Donc, ils contiennent 16 missiles M-51 chacun. Et donc, ils ont plus de puissance explosive que tous les explosifs utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et avoir un chef d'État qui a la possibilité... De, de polluer pour des millénaires des territoires et d'éliminer des populations des femmes et des enfants, c'est purement scandaleux. Et moi, je ne veux plus voter pour des candidats qui n'affirment pas qu'ils vont démanteler ces, ces arsenaux nucléaires terroristes qui nous coûtent la peau des fesses, qui sont extrêmement dangereux parce qu'on le voit bien à Brest. Ce chaudronnier, il est mort d'un cancer radio-induit parce qu'il travaillait sur ses sous-marins. Donc voilà. Euh, et Logiquement, j'en arrive à, à, à Philippe Billard, parce que euh, Philippe Billard, actuellement, qui est quelqu'un de la sous-traitance du nucléaire, qui est le président de l'association Santé-Sous-Traitance-Nucléaire-Chimie, euh, là, il m'a averti il y a peu d'une grève à Andel et Engie, donc euh, EDF-GDF, c'est-à-dire qu'il y a des ce qu'on appelle les NAO, les Négociations Annuelles Obligatoires, euh, où le patronat, en fin de compte, décide d'imposer aux travailleurs ces conditions. Donc on va, on va appeler Philippe Bouillard pour qu'il nous parle euh, en direct de, de ce problème actuel, parce que là, les gens sont anesthésiés avec les déchéances pestilentielles, et on ne parle pas des luttes sociales, et donc il est important d'avoir en direct un syndicaliste qui va nous dire ce qui se trame pour le mois de mars au niveau euh, de Endel et Engie. Oui mais le problème, euh, bon je vais l'appeler là le Philippe, mais, mais je ne sais pas quand même euh, défendre des luttes sociales, donc je suis d'accord, mais enfin quand même quelqu'un qui traîne dans un sous-marin à faire des bombes atomiques, euh, le mec qui est à la, à la SNCF qui est contrôleur et qui n'arrête pas de me contrôler des billets, euh, pff, moi je sais pas. Bon je veux bien les défendre, c'est pas bien qu'ils meurent, c'est sûr, mais je ne vais quand même pas être euh, en fait, <coughs> solidaire de, de mecs qui, qui font des bombes atomiques, qui font des contrôles toute la journée des passagers. Hein. Bon, alors je ne sais pas, alors l'histoire de, de négociation si obligatoire, si c'est obligatoire, c'est pas une négociation, hein. ça s'appelle un ultimatum. Comment des syndicalistes peuvent accepter de participer à, à des négociations obligatoires Si c'est obligatoire, c'est plus une négociation. La négociation, c'est le contrat de truc obligatoire, c'est le truc contractuel, non C'est comme si elle, ma, ma copine, je disais maintenant on négocie euh, qui fait la vaisselle. On négocie pas qui fait la vaisselle. La vaisselle, on la flanque par la fenêtre, il n'y a plus de vaisselle. Alors, <rire> C'est pareil, pour, pour les négociations contractuelles, il n'y a pas, y a pas de négociations. On ferme usine, il n'y a plus d'usine, il n'y a plus de chars, il n'y a plus d'acier, puis c'est tout. Quelle négo... Je comprends pas que les gens se suicident. Après, on me dit « bah ouais, les gens se suicident parce qu'ils sont déprimés ». Mais, mais moi, je, moi, je pourrais être déprimé, hein. je ne suis pas déprimé parce que j'ai un discours clair. Voilà, donc bah, on va appeler Philippe Billard qui lui aussi va avoir un discours clair parce que euh, syndicaliste euh, ne veut pas dire euh, pas du front soumis si au système. Ce sont ah, des gens qui à l'intérieur d'un système essaient justement bah, bah, alors, de, de, comme de, bavard, de changer les choses. Allons-y. Pourquoi vous êtes contre, BAC, vous, vous, vous êtes contre euh, Ils sont tous dans le système là, le Mélenchon. Le... Ils sont tous en train de la Adèle, tout ça, l'autre fille de Sophie dit ne parle pas de Nuit debout, je sais pas quoi, ils sont tous dans le machin, à dire ouais mais on fait ce qu'on peut là où on est, euh, c'est con est, moi je fais pas ce que je peux là où je suis, euh, moi je préfère rien faire là où je suis pas. Oui mais et, voilà. tu comprends, de toute manière, s'il y a un, un réacteur nucléaire qui pète en France, eh bien, tu en subiras les conséquences, que tu sois pour ou contre le système. Non, non, non, non pas du tout. J'ai lu dans le truc en sec, machin. Faut mettre un, dra un drap blanc sur la tête. Non, c'est sérieux. Hein oui, tu mets un, bra un drap blanc sur Il la tête, tu restes dans la baignoire, tu fais couler de l'eau. Non, mais là, c'est pas des conneries. Après, tu rigoles. Tu, tu bouffes une pilule de... Voilà. Eh bien, c'est fini. Oui. C'est bon. Tu tiens un moment. Hein. <rire> Après, faut emmagasiner de la nourriture pour pas sortir. Et moi, de toute façon, j'en ai marre de sortir. Il y a des contrôleurs euh, syndiqués ou des mecs qui fabriquent des centrales nucléaires tout, dans la rue tout le temps, moi, je sors plus, hein. Je préfère acheter avec mon drap blanc sur ma tête et puis dans ma baignoire. Okay, être prévenu pour ça Ah ben j'ai pas besoin d'être prévenu, je sors plus. De toute façon, j'ai plus écouté la radio. Ah ok, J'écoute plus la radio, comme ça je serai perpétuellement avec un drame blanc sur la tête chez moi. De toute façon, c'est pas un délit. Euh, même, attends, par va, carte, un fantôme, non, même par rapport à la carte. même par rapport à la carte, c'est pas un délit. Mais, mais Pierre, ce que je viens de dire, c'est important parce que ouais. là, on, on a eu des, des rejets euh, de depuis le mois de février sur toute l'Europe. On, on, il y a deux émissions, on a prévenu qu'il y avait un avion militaire américain qui faisait des mesures. Et là. Euh, visiblement, il y a une centrale à la frontière de, de la Suède, en Norvège, euh, Alden, qui, qui a eu des problèmes euh au début du, du mois de mars et l'actuel euh, responsable du laboratoire de la CRIRAD nous nous dit mais non c'est pas possible, l'iode euh, ne vient pas de là, s'il si y a de l'iode radioactif euh, euh, qui est de toute manière un, un, un isotope artificiel dans l'atmosphère c'est la faute à la météo, un phénomène d'occlusion, mais en fin de compte la météo ne produit pas de radionucléides ah, artificiels, euh, c'est comme la sismicité ne produit pas de radionucléides artificiels, est-ce qu'on n'est pas en train de nous enfumer que de nous dire que les activités régulières des centrales nucléaires pollue l'environnement avec des radionucléides et qu'en plus les incidents nous sont cachés et que de plus ce réacteur à Alden qui est un réacteur expérimental justement pour pouvoir expérimenter des barres de combustible et qui fonctionne au MOX avec de l'eau lourde est particulièrement instable et que l'incident qui a eu lieu n'a pas eu lieu juste sur 24 heures il y a eu des rejets parce qu'il est, il est monté en surchauffe donc ils étaient obligés de rejeter de la vapeur pour pas qu'il explose et donc je pense qu'on nous en fume et c'est très grave parce qu'aujourd'hui alors que les gens pourraient s'abstenir en masse pour refuser qu'il y ait à nouveau des chefs qui viennent couvrir et nous rassurer sur des choses hyper inquiétantes parce que l'état le, le, du parc électronucléaire français est, extrêmement, marche plus. est extrêmement inquiétant. Ah, il ne marche, marche plus, il va s'arrêter tout seul. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas Tous les réacteurs vont tenir l'arrêt parce qu'ils ne vont plus marcher. C'est ça qui est beau, en fait. Ils ont, ont construit des machins qui s'arrêtent tout seuls. C'est pas la peine de faire des élections, de se syndiquer à des machins, de se suicider. De toute façon, tout s'arrête tout seul. Voilà. Appelle Philippe. Appel Philippe <rire> mais le tel Poutou ou l'autre Non, bien. Oui. Mais je vais y arriver. Donc, vais y aller, on, il va y arriver. Normalement, on a une enceinte auto-amplifiée qui nous a été mais, amenée Mais s'il répond pas, hein. je laisse un message Non, pas, euh, tu, euh, tu lui dis voilà, tu es en direct sur euh, Radio Radar. Mais tu dis ça, alors Oui, oui, oui. Es pour... en direct sur Radio Radar Oui, et qu'il peut, peut nous parler euh, de ce qui se passe en au niveau syndical, euh, l'assassinat, et, et Ah Allô, là ça sonne. Ah bonjour, c'est Monsieur Liard. Euh, bonjour, c'est Monsieur Mirechkovski Pierre. Sens, non, Alors je vous téléphone de la part de Radio Radar, Radio euh, Autonome de l'Aube à nouveler, renouvelée, perpétuel. Alors, vous voulez dire, je, je crois que vous. vous on me dit, on fait un signal. Vous êtes en direct oui. là. Alors, vous pouvez parler. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais sinon, je peux vous dire ce eh, que vous voulez dire. Mais eh, je entend. sais pas. Euh... On n'entend pas sur On n'entend pas. Je suis en direct. Non, ça, est ça marche ça, pas. pas. Ça marche pas Non, ça marche pas. Ah, alors, attendez. Zut, on a, on a l'enceinte auto-amplifiée qui ne fonctionne pas. Euh... Euh, est on, on va, va peut-être rappeler euh, euh, Philippe parce que là on n'entend on, on, on, bon, on rien on, vous rappelle, alors, on, vous rappelle, on, a, on a une, on a une rappelle. télévision à côté on n'entend strictement rien on vous rappelle mais, mais, mais pourquoi ça ne marche pas le et on n'avait rien il faut mettre le bluetooth oui mais est-ce que tu n'as pas un portable est-ce que tu as un abonnement illimité oui mais il faut mettre le bluetooth Bon, on, va, on va régler ce problème technique, donc pour, pour, pour en revenir à ce que je disais par rapport au nucléaire et à la CRIRAD, je ne pense pas que le rôle de la CRIRAT soit de dire aux gens, euh, euh, surtout ne vous inquiétez pas, euh, arrêtez de, de, de parler euh, des, des problèmes euh, d'isotopes euh, artificiels sur l'Europe. Euh, tout va bien, la situation est, est sous contrôle, non. Euh, à Alden, euh, la situation n'est pas sous contrôle. Et en, en Europe, la situation n'est pas sous contrôle. Il y a énormément de réacteurs qui bon, sont anciens, euh, qui fuient, qui ont des problèmes, euh, euh, je dirais, euh, récurrents. Et, euh, et on va tout droit euh, à la catastrophe, voilà, et, si et si comme le disait pas. le couple belvé euh, euh, la catastrophe disais, nucléaire, euh, une euh, fois qu'elle est là, il n'y a plus qu'à subir, c'est-à-dire qu'on oui. ne peut pas euh, la gérer, contrairement à ce que prétendent des gens comme madame Michèle Rivavi. Donc voilà, donc sinon, par rapport à, à ça, il s'agissait aussi de parler de Fukushima, parce que l'ACRIRAD, au moment de Fukushima, avait sorti une pétition pour que l'Union Européenne mette de l'argent dans des, dans des endroits où on fait des mesures de radioactivité. Et en 2011, théoriquement, si on avait appliqué l'article 42.9 euh, du droit d'accès aux documents au sein de l'Union Européenne, on aurait dû avoir accès aux mesures... Faites sur les radionucléides, que ce soit l'iode ou le césium 134 ou 137 euh, qu'avait rejeté Fukushima. Et il y avait une pétition de la CRIRAD que j'avais signée et qui a après disparu. Et j'ai écrit à la CRIRAD, je n'ai jamais su pourquoi cette pétition avait été retirée et pourquoi on n'avait jamais eu accès aux chiffres réels des pollutions liées à la catastrophe de Fukushima sur l'Europe. Voilà, donc c'est une question que je pose à Bruno Charayron, au lieu de venir dire aux internautes sur les réseaux sociaux « calmez-vous, ne racontez pas n'importe quoi », est-ce qu'il ne faudrait pas relancer cette pétition et essayer de savoir ce qu'elle est devenue pour avoir les véritables chiffres des pollutions radioactives liées à Fukushima et puis liées aussi malheureusement au rejet de radionucléides artificiels sur l'Europe À mon avis, ce serait un peu plus intelligent et un peu plus productif. Sinon, on a aussi euh, euh, par téléphone notre ami Eric Pététain, mais je crois qu'on va parler, parce qu'avec Asna, Asna m'a montré une vidéo scandaleuse où on voyait un réfugié qui était embarqué de force, et donc j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça, Asna. Oui, donc euh, c'est une vidéo euh, qui est passée, euh, voilà, hein, qui est, elle est descendue euh, sur les réseaux, et donc euh, on voyait euh, comment... Euh, un réfugié au fond de, de l'avion. Et euh, voilà, euh, des, policiers, enfin, des policiers, des civils. Et donc, euh, voilà, ils étaient là en train de lui mettre la pression. Il était menotté. De temps en temps, on lui mettait la main sur la bouche pour qu'il ne puisse pas interpeller les gens qui étaient les passagers et aussi euh, le personnel navigant. Euh, voilà, donc. Euh, la machine a expulsé, continue toujours et encore. Et euh, ce matin, on a eu un, reçu un mess un message comme quoi il y avait un, comment dire, un soudanais. Et ben lui, ben voilà, euh, il n'a pas pu. Euh, Comment dire, euh, il n'a pas pu y échapper. Donc euh, voilà, il s'est fait expulser là, aujourd'hui, ce matin. À 9h30, euh, l'avion euh, a décollé avec cette personne euh, expulsée de force. Euh, voilà. Mais qu'est-ce qui -ce qu risque ces personnes quand ils sont renvoyés sur le Soudan De toute façon, c'est des soupes trucs. Voilà. Comment des, euh, on ne quitte pas euh, son pays par plaisir. Donc c'est des, des populations qui sont inquiétées. On leur envoie des milices dans les villages et donc voilà, ils ont vu des, des personnes proches de leur famille, telles qu'un frère, une sœur, un membre de famille se faire tuer devant eux ou se, se, voilà, se faire torturer ou... donc, euh, bah, voilà. donc, donc ils, ils risquent ont... d'être torturés eux-mêmes et de bah, toute à mort. façon les c'est et le fait que est-ce qu'on ne faut pas oublier que quand un réfugié demande il se fait une demande de d'asile ici en Europe, en France ou en Europe, et ben bah pour, oui, pour, pour le peine. pays euh, le pays qu'il a quitté, euh, c'est un opposant, c'est un opposant au pouvoir et c'est aussi un apatride. Donc bah, dès que bon, bah, on l'expulse, bah, il est accueilli là-bas. Il euh, y a même des, comment, des personnes qui, qui disparaissent. On sait pas ce leurs leur proches ne savent pas quest ce qu'ils sont devenus. Donc voilà. Est-ce qu'ils sont emprisonnés Est-ce qu'ils ont été tués Est-ce que. Donc voilà. Donc c'est La, euh, à la, la machine criminelle. a expulsé. La machine a expulsé, ses non assistance à personne en danger et l'envoyer carrément à la, à la mort. Donc euh, voilà, donc euh, il faut que quand euh, bah, euh, ces personnes nous lancent un SOS, il faut qu'on soit plus nombreux que ça dans les aéroports, et voire même interpeller euh, nos, nos gouvernants et euh, voilà, envoyer des, des faxes, des. Enfin, faire le nécessaire pour arrêter cette machine à expulser. Mais normalement, les voyageurs et le personnel navigant peuvent intervenir et demander à ce que la personne C'est arrivé, a... c'est arrivé. Donc il y a eu un enfant là, dans la semaine, et il a failli se faire euh, expulser. Et donc, bah, lui, dans l'avion, ce qu'il y a, c'est que, bon, je ne sais pas, c'est le fait que l'année dernière, on a dénoncé une expulsion, donc on lui a mis un scotch sur la bouche, on l'a menotté, et il ne pouvait pas parler. Bah. Voilà, il ne pouvait pas interpeller dans l'avion. Tandis que là, il bon, y a le jeune argent, voilà, il a pu interpeller, et donc les personnels navigants et aussi le pilote d'avion a refusé de décoller. Bon, bah, voilà, Ils ont dit, tant que cette personne est à l'intérieur de l'avion, c'est-à-dire qu'on la force à quitter le territoire français ou européen, on refuse de trucs que l'avion démarre il on peut avoir comment dire il y a même aussi comment dire la vidéo qui est descendue là tout dernièrement sur Facebook on voit bien qu'il il y a eu des passagers ils ont carrément filmé le comment dire le réfugié qui criait et réclamaient. Et qui est réclamé, il lançait un S sur S. Bon, je te remercie à Asna pour ce témoignage. Oui, on va rappeler Philippe Billard parce que.. Et après, je crois qu'il y a notre ami Claude qui aimerait dire quelque chose. Ou maintenant Non, non, vas-y, Oui, non mais c'est bon, je crois qu'il est. Donc on est en train de décider. Ça y est, c'est parti. T'as qu'à lui parler parce que nous on sait pas quoi dire là Tu veux lui parler ou pas De toute façon il y a le Bluetooth qui est en route C'est sur le Bluetooth là est. Il y a le Bluetooth qui est en route Allo Ça ça Allo Allô. Allô. Allô. Allô, allô. Allô. Non, il y a eu un truc. Il y a... ah, il y a... Le téléphone est où, là-bas Non, c'est, il a D'accord. Un truc qui ne fonctionne pas. D'accord. Je pense qu'ils sont en grève. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Bon. Je pense qu'ils sont, ah, qui oui, qu sont en grève. Bon, Qu'est-ce qu'on fait alors euh, bah, On rappelle la... ou... le rappel, euh... Ouais, une fois. Non, bah, oui, cas. là il aurait fallu faire test la dernière fois, mais oui, mais rappel, ouais. oui, il faudrait rappeler à partir du moment. Non, non, non. Mais peut-être qu'ils sont en grève non, non, non, non. Ça n'existe pas la grève du boutou. Ça, ça, ou alors le boutou s'est suicidé. Je ne sais pas trop comment servir avec le protocole. Ils font des réunions, ils ah non, mais invité, mais... font des réunions. Le protocole, ils font des réunions, non Oui, j'ai des réunions NPA jeudi soir, donc peut-être qu'il a un français rien. Ah oui, mais moi je ne vais pas en réunion du NPA, je ne suis pas invité. Il a des réunions jeudi soir, donc peut-être Non, non, non, il était prévu qu'on allait l'appeler. Non, il m'appelle. Donc Pierre, on va peut-être faire le feuilleton matin. C'est pas long, voilà. Voilà, voilà, il des appels. Voilà. Il n'y a pas que le sexe dans la vie, séquence 6. Séquence 6, Se mettre en arbre, personnage à CPM. Les feuilles de l'arbre laissent filtrer le ciel, le soleil. Assez. Je te demande de répondre clairement à une question, et sans essayer pour une fois de te réfugier derrière tes habituels rideaux de fumée. Silence. Assez. Acceptes-tu, oui ou non, de coécrire avec moi un article qui aura pour objet de rétablir la vérité concernant la campagne électorale de René Dumont PM. Ma réponse à ta question sera sans ambiguïté. Je n'envisage pas, pour l'instant, de te donner ma version écrite de ces événements passés. Explique-toi plus clairement, s'il te plaît. PM. Je n'ai pas le choix. L'écriture de cet article détruira la stabilité de notre relation. Je ne respecte pas les codes de la fidélité et je ne peux pas envisager de rompre avec toi. Assez. Euh, Bref, en un mot, tu préfères te réfugier derrière ton égo. Pierre, Je n'ai jamais mais, mais, considéré que je devais me retrancher du reste de l'humanité. Assez. assez. Euh, tu refuses d'admettre que l'auteur d'un article n'est que le réceptacle du monde extérieur, du monde qui l'entoure. C'est en fait. bon pour le. Okay. Tu veux le lire bon? Allons, allons. On non je vais lire maintenant on va attendre une seconde est-ce que tu ah, est-ce que tu mets le, le haut-parleur bon alors oui euh... ça va ça va ça va fonctionner allô, allô allô parle. allô allô alors est-ce que non mais là je suis pas sur le, le Bluetooth alors attends pourquoi je l'ai pas sur le Bluetooth tu l'as là Normalement, alors attends, une seconde, je cherche le Bluetooth, mais euh, ça va venir, hein. voilà. Vas-y, tu peux parler Alors, allez, voilà, voilà c'est bon, ça ça C'est ouais, bon, merci Philippe, de ta patience. Okay. Euh, merci c'est bon. Oui, donc est-ce est que tu peux nous parler de ces négociations annuelles obligatoires et du tournant qui est en train de prendre les choses au niveau de Handel et Engie si tu là aujourd'hui, euh, en effet, on est dans les négociations annuelles obligatoires, euh, qui durent depuis le mois de décembre, euh, avec euh, un employeur euh, qui bloque euh, les revendications, enfin qui refuse les revendications de quatre organisations syndicales, c'est-à-dire euh, pour une première fois depuis euh, les années 2000. On a un nouvel euh, arrivant, un nouveau PDG qui arrive et qui... Euh, nous retire l'augmentation générale qu'on a toujours eu tous les ans. On a toujours eu un salon entre 15 et 30 euros. Euh, et aujourd'hui, euh, ce nouveau PDG il ne veut plus donner que des augmentations individuelles, avec une enveloppe d'augmentation individuelle qui représente 0,2% de la masse salariale. cest dire euh, que dans les agences où il va y avoir 300 salariés, ils vont avoir 800 euros à, à redistribuer. Sachant qu'on est dans le groupe NJ, euh, c'est des milliards d'euros euh, de bénéfices. Euh, là, on n'hésite pas à retraiter euh, les actionnaires. Euh, par contre, euh, ceux qui font le travail, ceux qui tous les jours euh, sont exposés aux produits euh, euh, cancérogènes, mutagènes, toxiques et autres, euh, ceux-là, ils ne voient rien, quoi, alors que c'est nous qui euh, faisons le travail. Donc à un moment donné, euh, voilà, on ne peut pas laisser les choses se faire. Euh, nous, on veut récupérer euh, le fruit de notre travail. Pour ça, euh, bah, on a organisé euh, une grève nationale, euh, qui reprendra un lundi euh, normalement. Euh, d'autres camarades sur d'autres sites ont déjà commencé, fausses euh, sur mer avec deux jours de grève euh, hier et aujourd'hui, avec plus d'une centaine de salariés dans le mouvement. Donc euh, voilà, il y en a, a ras-le-vol quand même, parce qu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui on, euh, on est dans le nucléaire, mais on est aussi dans les des entreprises où euh, on a euh, sous-traité les activités dangereuses pour les communs, donc pour le salarié. Euh, on prend tout dans la gueule, on est à des centaines de fait euh, on a une espérance de réduite et euh, quand on est rendu, euh, on a une espérance de salaire réduite. Euh, ça peut aller quoi. Est-ce que, est euh, que, tu peux euh, Voilà pourquoi aujourd'hui, euh, on, on, rentre dans un mouvement, alors, beaucoup de salariés ont du mal en, en, encore enclenché enclencher, euh, la marche avant pour, euh, pour, aller chercher leur du. Ils pensent encore qu'une augmentation, euh, le le de travail qui est individuel et espèrent avoir une augmentation individuelle. Mais il y a des gars qui n'ont pas vu l'augmentation individuelle depuis 10 ans, donc ils ont encore à espoir d'en voir une aujourd'hui, euh, voilà, c'est tout ce que je veux dire, c'est qu'on n'aura rien, quoi. Si et donc, est-ce que, est-ce que... On aura rien. Est-ce que tu ne penses pas que ça augmente la dangerosité des installations nucléaires que d'avoir un personnel qu'on pousse au désespoir, c'est-à-dire qu'on traite comme, comme moins que rien Est-ce que tu ne crois pas que ces ce refus de négociation ne jouent pas sur la sécurité des installations nucléaires bah, euh, J'irai tout loin parce qu'aujourd'hui, euh, nous, euh, on travaille euh, dans le nucléaire, on travaille dans l'électronie, la, euh, dans l'alimentaire, dans l'agroalimentaire, euh, dans, dans des, des usines, ça des eaux 2, c'est des eaux 1, c'est des eaux 2, ça il faut. Nucléaire, bien sûr qu'on euh, qu qu on peut courir un risque euh, à, aux, aux habitants euh, de, à cause euh, de toutes ces industries. Euh, parce qu'un salarié qui se voit aujourd'hui ne euh, euh, doit pas rétribuer euh, une augmentation de salaire ou un salaire décent alors qu'il est toujours dans la merde. C'est sûr qu'à un moment donné, il y se ses il très euh, bien, il fait ce qu'il peut, avec un moral complètement euh, très labré. Et puis euh, voilà, à un moment donné, oui, euh, il y a un gentilisme qui s'installe et puis euh, bien sûr, en effet, nous... Mais l'industrie, euh, qu'elle soit nucléaire et autre, ça euh, devient de, de, de plus en plus dangereux, sachant quand même qu'on euh, a quand même. Euh euh, plus à craindre dans le nucléaire, parce qu'on voit aujourd'hui que ça brûle euh, et ça contamine la planète depuis maintenant euh, plus de 4 ans. 6 euh, ans, 6 ans. Il y a un impact euh, beaucoup plus important dans le nucléaire euh, sur l'environnement et sur la population, bien sûr. Comme bien même les rayonnements sont énergétiques, et euh, s'échappent d'une centrales euh, ils sont extrêmement dangereux pour, euh, pour la santé. Albert, tout, euh, il, y a, un... il y a une question, Albert, c'est pour. Euh... Philippe, euh, je voulais, je voulais te, te poser la question. Dans, en cas de danger comme ça, le droit de retrait, est-ce qu'il peut s'appliquer pour faire grève Non, non, parce que à la limite, euh, euh, non, on peut pas appliquer un droit de retrait euh, dans, dans ce cadre-là. Euh, il faudrait qu'on l'applique. Euh, en fait, Je dis non, non, oui, on, on a tous aujourd'hui... Euh, Normalement, ben, tout, là, y a... on a tous un devoir en tant que salarié, euh, c'est euh, euh, d'arrêter euh, le travail quand il y a un risque Aujourd'hui, on devrait arrêter le travail, parce qu'il y a un risque pour soi, mais pour la population aussi. Euh, oui, le retraite devrait s'appliquer, mais on ne devrait pas avoir à le faire. Aujourd'hui, on est des hommes politiques, on est en pleine campagne présidentielle. Euh, comment c'est-il aujourd'hui Justement, euh, c'est l'occasion que euh, jamais qui s'occupe de la présence dans le monde du travail. Euh, donc euh, voilà, que, euh, ces gens-là, euh, complètement de la partie des travailleurs, d'une partie des travailleurs, voilà, on, est, on reste quand même euh, des, des individus du monde du travail, euh, et c'est quand même nous qui garantissons la société des installations. Et Philippe, est-ce est que tu as des oui. informations sur ce qui s'est passé à Paluel le 31 mars 2016, c'est-à-dire sur ce générateur de vapeur qui s'est effondré, qui a fondu la piscine, qui a, qui a, qui a cassé le confinement du bloc réacteur Est-ce que, est que tu as des collègues de la sous-traitance qui ont travaillé à Paluel et qui sont plus au courant, c'est-à-dire qui peuvent nous donner des détails de l'intérieur bah, C'est-à-dire que euh, des détails de l'intérieur, on en a pas, puisque des D.F. a tout de suite verrouillé tout. Ils étaient très peu nombreux dans le bâtiment writer, euh lors de cette euh, manutention du générateur de vapeur. Hein, parce que pour donc, les pour les, euh, les, les euh, cassés, Les élans ont cassé je crois. Avariers, euh, ils, font, ils réduisent des équipes à l'intérieur. Donc, ceux qui sont à l'intérieur, euh, ouais, ils sont soumets de ne pas parler. Euh, ça, c'est clair. Puisque, voilà, on en sait en plus. Clair, on sait simplement que quand, quand un... un, un un générateur de vapeur comme ça, de 500 tonnes, tombe de sa propre euh, L'impact euh, qu'il y a eu euh, dans, dans, la, euh, dans le béton euh, et autres, euh, pour moi, c'est une tranche qui ne devrait jamais redémarrer. On, on, on, va, on va courir de gros risques, de gros risque à la population. Oui, mais on, on, est on est payé pour gagner sa vie, pas pour la perdre. Il y a quand même eu un dans le fond On est payé pour gagner sa vie, pas pour la perdre. Ah, c'est clair, c'est clair, mais euh, voilà, je n'ai pas encore trouvé la solution. Je euh, que 100% des salariés réagissent juste comme, euh, comme nous. Euh, je ne sais, sais pas pourquoi il y a cette, cette solution euh, à l'employeur, je ne sais pas, je pas de comprendre. En, nope. en plus, on sait que les usines deviennent de plus en plus dangereuses, mais euh, voilà, je, même les, les salariés des deux le savent pas bien. Hein. Euh, on voit aujourd'hui, euh, moi je vois euh, dernièrement, euh, la société Exxon à notre dame de grave euh, euh, avait mis en euh, la d'offre un marché de prix et chaud euh, et au final trois entreprises euh, dont la mienne euh, euh, étaient en concurrence, euh, un vendredi matin, euh, Exxon les a appelés et le marché est passé en enchère inversée, et donc euh, ils avaient tout donné un prix et il fallait qu'ils descendent le plus possible pour pouvoir euh, avoir le marché c'est qu'à un moment donné, il euh, y a des boîtes euh, qui... Euh, euh, ben bah voilà, ouais, ce qui se passe, c'est que moi et ma boîte, ils n'ont pas descendu, ils ont perdu le marché, deux autres boîtes ont descendu, ils ont le marché. Mais euh, dans tout ces qui cause, on se demande de combien d'heures de travail déjà, gars vont être obligés de faire euh, pour pouvoir faire le boulot. Euh, Est-ce que tu ne penses pas qu'à avec sécurité, sécurité? Est-ce que tu ne penses pas qu'à Paluel c'est la même chose C'est-à-dire qu'on tire sur les coups, et en fin de compte, les élingues, les équipes sont réduites, les élingues ne sont pas vérifiées, et puis patatrac, le truc qui pèse plus lourd qu'une TGV se casse la gueule. tout va Moi, d'ailleurs, si... Tout va s'effondrer. parce qu'on dénonçait le fait que pas pouvoir faire le travail... Parce que l'EDF supplie des entreprises, à un moment donné, que, il y a aussi des entreprises qui, euh, au lieu de donner l'argent pour faire le travail, ils restent lui aussi des actionnaires avant, euh, au groupe NJ et, et, et d'autres groupes, quoi. Euh, Ils se servent déjà dans la gamme, et après nous, euh, il me reste quasiment trois ans pour faire le coup. Donc, euh, oui, sur le nucléaire, euh, voilà, il y a encore une ah, forces euh, à attendre. Dans le nucléaire, on est carrément à l'EDF. On pense que dans les mois à venir, euh, bien sûr, il y aura des ratifications budgétaires, euh, sauf s'il si y aura un gouvernement qui les autorise donc, est, et, euh, euh, à augmenter les français à certain niveau pour. Euh, voilà. Philippe, je te remercie parce qu'il y a beaucoup de Français qui ignorent complètement l'état de déliquescence de nos installations et les conditions dans lesquelles les sous-traitants travaillent. Donc c'est vraiment scandaleux. la mécanique de la catastrophe est en marche. il y a ligne. Je résume juste pour Eric et pour tout le monde. Philippe reste là. Donc, d'après ce que je comprends, l'entretien. Mais je te donne la parole tout de suite après, Eric. D'après ce que je comprends, l'entretien passionnant. Donc il semble qu'ils sont en train nucléaire soit confié à des travailleurs peu qualifiés et qu'on emploie au rabais, donc ça devient de plus en plus dangereux. Mais moi, je pense que c'est ça l'avenir. Il ne faut absolument pas confier les centrales nucléaires à des gens compétents qui vont les faire marcher. Il faut au contraire les confier à des gens de plus en plus de temps, de moins en moins payés. Comme ça, boum, toutes les centrales nucléaires s'arrêtent, le TGV s'arrête, tout s'arrête. C'est ça l'avenir. C'est pour ça que je ne sais pas comment on peut se positionner avec les syndicats. Quoi. Je ne sais pas. Je crois que le mieux, ça serait un revenu de radioactivité garanti. Voilà. Je te passe la bon. parole. Bon. Je... Ah oui, mais là ça n'a pas marché. Philippe, mais... alors c'est sûr, il y, a, il y a Pierre, Pierre Merechkovski qui vient de, de faire ouais, son résumé. Ouais, ouais, c'est ouais. effectivement ce l'optimisme du, du oui, désespoir. Ça Et ça donc là, là je vais te dire au revoir Philippe, parce qu'on va on va prendre Eric Pététain maintenant. Euh, non euh, mais là c'est Eric Pététain. Oui, exactement. Non. Et mais je te re je je je remercie Philippe de ton... Je voulais juste dire une dernière chose. Les procédures en région sont quand même tous avertis, c'est des risques qu'on fait courir à la population. Des coûts qui sont aujourd'hui, des coûts du travail qui sont de plus en plus bas et que le travail que je pas, pour autant, rien ne se fait, rien ne bouge. Vas-y, tout s'écroule À plusieurs millions, il y avait cette syndicale de l'Union départementale. La tournure C'est ce qu'on fait, rien ne bouge. Pas d'un bon carré, le fait qu'aujourd'hui, le fait qu'il reste qu'aujourd'hui. Donc, on voit qu'il y a des responsabilités à un moment donné. Il euh, faut peut-être aussi que ces gens-là, ils les trouvent, voilà, pour, pour qu'ils qu fassent leur boulot, quoi. Pour l'incompétence au pouvoir. Le bilan sécurité de la population, oh. oui. voilà. je vais, On euh, va te reprendre, euh, je crois qu qu que boulot, euh, quand, quand on parle tu de terrorisme, un terrorisme Un terrorisme financier. Terrorisme financier, pas plus de à la population. Qu ce qu'on voit aujourd'hui. Hein bon Donc, ce n'est pas, pas, pas, pas les islamistes, islamistes qu'il faut craindre, ce sont les banques, en fin de compte. <rire> C'est le capitalisme. Le capitalisme les génère, les génère la catastrophe. Là. Ah, oui, ah, discours, exactement. Bah, je, te, je te remercie, Philippe, parce que là, on a okay. un bon. Ça marche. Un, franchement, bientôt. merci beaucoup d'être venu. Le capitalisme, le capitalisme provoque qui la se catastrophe. Voit la face. Voilà. Merci, Philippe. Merci à toi pour ton intervention. Franchement, Et je vais passer la parole à Claude, qui a quelque chose à dire à ce sujet. Tu veux pas rappeler... Oui Alors là, si, euh, à... euh, j'avais un petit passage à lire et là, et vraiment ce qu'il vient de dire, le capitalisme, c'est clair, euh, nous sommes là anti et, mais il y a juste une question là, je suis je suis en train de lire ça, les ordres de l'ordre, et alors il y a justement dedans une question, est-il qu est donc plus rationnel de mettre la volonté du pouvoir à la base de la féodalité du capital et des autres despotismes de l'histoire Ou est-il seulement sain, admissible et vertueux de mettre le capital et telle autre forme économique à la base de la volonté du pouvoir Combien d'échecs sanglants de l'humanité faudra-t-il encore pour accepter l'existence de l'héritage animal agressif passé chez les humains par les primates et pour être réorienté au profit de l'espèce, l'énergie qui jusqu'ici l'a torturé comme rien d'autre. En gros, est-ce que l'humain est foncièrement violent de, dans tous les cas, ou est-ce que juste le système capitaliste le guide à cette violence Moi, Je pense qu'il faut à la fois être anticapitaliste, mais à la fois prévoir à gérer la violence innée de l'être humain. Oui, mais c'est celui, je... celui qui a la finance, qui est, qui est cet humain barbare, indigne, criminel, assassin. Ce n'est pas celui qui dénonce. Et on, on, a, on est là... En fait, on a appelé Philippe Poutou, là. Oui, d'accord. Bon, là, on, on va... on va oui, euh, D'accord. On est tombé sur le répondeur de Philippe Poutou parce qu'on oui, on, on, voulait... Euh, Sinon, on peut appeler Crédit dans ce je... Ouais, non, on va... On, va, on appelle Eric Pététin parce que je crois qu'il a des alors choses alors, à nous dire. Eric Pététain, Par oui. rapport aux AD Mais euh, je trouvais que Klo oui. il a été ah, et, Eric, comment vas-tu Tiens en, di en direct, alors, est-ce est que tu peux nous, nous dire un petit peu ton ouais. quotidien actuellement sur la... Non, Zara... non, non, non, faut il faut qu'il parle de l'incompétence. Est-ce qu'il faut être compétent ou incompétent Alors, il y a Pierre Merechkovski qui te demande, ton avis, est-ce que, d'après toi, il faut être compétent ou incompétent alors, est-ce est que c'est le débat Est-ce que l'ASAP doit être compétente ou incompétente Est-ce que c'est n'est pas l'incompétence qui va sauver le monde est que plus il y aura ah, des gens incompétents Plus rien oui. ne va marcher, oui. tout s'écroule, et donc il ne faut et pas des si gens compétent. Pratique, la compétence sans compétence ce qui gère le monde actuel non. et la société économique, avec le toujours plus, l'extractivisme et la destruction de la nature. Effectivement, on peut... On peut... On peut être d'accord avec ton humour et. Mais non, c'est pas l'humour. Il faut bien. soutenir la et compétence. La compétence oui. Tout à fait. Voilà. Donc je pense que la radio, il faut, qu euh, faut peut-être qu'elle marche moins bien. Alors peut-être appuyer sur un bouton, le choix projet va être fumace. Parce que si <rire> j'appuie sur un bouton, mais en fait, ça ne marche plus. Mais est-ce que c'est une marque de compétence ou d'incompétence Parce que la ZAD, pour toi, il faut que ça soit compétent, il faut que ça marche une ZAD ou pas. Ben oui, bien sûr, mais euh, Mais pour aller où marcher, c'est euh, humaine, c'est euh, le.. le le travail quotidien euh, au jardin, euh, au jardin voilà, voilà oui euh, euh, au oui. jardin oui pour, euh, dans la vie culturelle quoi c'est euh, la, la vraie culture euh, euh, pour, pour, pour, pour, euh, pour créer un nouveau monde ah. ouais, moi j'ai j'ai mes petits marrons qui sont sortis là il il y a deux trois jours là euh, donc oui. je suis à oui mais alors excuse-moi excuse moi parce que le moment c'est hyper intéressant mais si dans la, la centrale nucléaire on paye plus les gens on met des gens incompétents et tout explose, on créera un nouveau monde avec la CGT et les insoumis. Mais sera hein. <rire> bah, bah, ce sera un peu radioactif. Qu'est-ce que ça peut faire Oui, mais on s'en fout, on est là pour créer un nouveau monde. monde. On n'est pas là pour créer un monde vivant. Oui, mais bon, non, bah, je sais pas, est-ce qu'on est là pour créer un monde vivant C'est le monde d'après. Parce que le vivant, le vivant, ça fait chier en fait. Ça fait chier tout le monde, le vivant. Il faut éradiquer le vivant. Enfin, ah, bah, pas tout le vivant. Non. l'humain. Ah, bon, faut, faut éradiquer l'humain. D'accord. Non, non, non, je sais non. pas. Eh, eh, eh, Eric, Eric toi, toi souvent tu vis sans argent, est-ce que tu ne crois pas que c'est l'argent qui produit beaucoup des rapports humains, euh, à la fois dans la relation au travail euh, ou même dans la relation affective euh, dans la relation à l'autre. Est-ce est est qu'il n'y a pas, euh, au fond du problème, justement, le problème de, de, de, de la gratuité C'est-à-dire du monde naturel qui ne fait pas payer. Quand on cueille un fruit sur un arbre, il n'y a pas un ticket qui sort du tronc de l'arbre en te disant 2,50 euros. Donc, est-ce est que tu ne crois pas que toi, en essayant avec les ZAD, en plantant, en ayant des jardins collectifs, est-ce que tu n'es pas en train d'ouvrir la porte du nouveau monde, du vrai nouveau monde Oui, c'est sûr que c'est l'argent qui... Il mène le monde, le, le, le proverbe était là, vrai, et, et dans notre société, plus que jamais. Il n'y a jamais eu autant d'argent, il n'y a jamais eu autant de production, et, et c'est pas court derrière l'argent qu'on est en train de, de détruire la planète. Mais est-ce que, est que tu ne penses pas qu'une centrale nucléaire, ce n'est qu'un autocuiseur qui produit de la vapeur Oui, comme Pénélope en fait. Ouais. C'est une Pénélope plus claire. Ben, C'est ce que disait Einstein, ah, Einstein oui. il disait que c'était la façon la plus diabolique de faire bouillir de l'eau. Mais comme mais, ah oui. euh, tu es venu au jeûne de Taverny, c'est-à-dire qu'avec moi tu n'as bu que de l'eau pendant 4 jours, entre le 6 ouais. et le 9 août, oui. et, et, et franchement oui. je t'en remercie parce qu'il faut, il faut à la fois avoir une certaine forme physique, Moi, j'ai mangé je hein. et, et une, moi, une, je grande, connais, et une grande volonté, et là je regardais... Oui. Et, tous les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les sous-marins nucléaires d'attaque, et je voyais la, tout l'argent que ça représentait et surtout le danger potentiel que ça représente, parce que on voit que dans les sous de chacun, il y a 16 missiles M51, c'est-à-dire il y a plus de puissance explosive que dans tous les explosifs utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, et toi, qu'est-ce que ça te fait penser c'est-à-dire Quand on te traite de vieux taré, de, de doux rêveur, est-ce que tu, au contraire, c'est pas toi l'homme pragmatique et réaliste On a tout plein de candidats qui savent même pas citer le nom des sous-marins euh, nucléaires lanceurs d'engins, ils savent même pas ce qu'ils oui. contiennent, oui. et ils oui. se présentent comme des gens pragmatiques, comme Mélenchon, alors que nous, qui disons carrément où est la dangerosité, où se trouve le gaspillage, le dangereux, le nuisible gaspillage, on nous traite comme si on était des oui. moins que rien. J'entends très mal à oui. ah, Tu entends mal Tu entends mieux là Oui. Bon, qu'est-ce que, qu que tu penses, toi, du fait d'être présenté souvent comme un comme un doux rêveur, alors qu'en fin de compte, tu, tu parles vraiment du. Qu'est-ce que tu, Votre tu Votre penses Votre du fait d'être présenté Votre. comme un doux rêveur alors que, que, que tu parles des vrais problèmes de fond ouais. tu parles trop trop ben, trop de Je vrai. crois qu'aujourd'hui, euh, vu la, la gravité de la situation mondiale, eh bien, ce sont les, les doux rêveurs qui, qui, euh, qui indiquent le bon chemin. Parce qu'il faut vraiment euh, arrêter notre, notre société matérialiste d'accumulation. Sinon, euh, bah, on va détruire les conditions nécessaires à la vie, on est en train de les détruire, hein. il y a déjà plusieurs zones sur la Terre où on ne, on ne peut plus vivre parce qu'on euh, bah, a creusé des mines, parce qu'on a cherché du pétrole, parce qu'on euh, a pollué euh, tout la Terre et l'air, donc euh, je, jamais moi, je... notre monde a besoin de rêveurs. Euh, moi de réserve, je propose une exemple, chose euh, euh, très pragmatique, comme tu dis, parce que... On sait que la, la, plus, la plus importante des richesses, c'est l'alimentation, c'est la, la terre et c'est les, les plantes euh, qui poussent de, de, grâce à la terre. Donc c'est les plantes d'abord. C'est ce qu'on essaye de faire sur les âges, justement. Exactement. On, on vit simplement en se contentant euh, du jardin et potager, de nos, des petites maisons qu'on construit et, et de la vie euh, culturelle qu'on euh, qu imagine et qu'on crée et qu'on qu met en pratique. Et, et donc tu t'opposes au slogan « l'humain d'abord » en disant « les plantes d'abord ». Parce que sans les plantes, l'humain n'est plus rien. Oui. Zadistez-vous Non, non, l'humain d'abord, c'est crétin. Je crois qu'il veut parler <rire> Moi, ouais. moi je, je, je voudrais te poser une question. C'est, est-ce euh, oui. qu'il ne est qu serait pas nécessaire de dire, voilà, on, on, met, on, on soumet le droit de grève à certaines conditions et pour moi, le droit de grève, ça doit être inconditionnel, c'est-à-dire, c'est comme les droits de l'homme, ça doit être inconditionnel. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse dire, mais vous avez le droit de faire grève, mais à telle et telle et telle et telle et telle et telle et telle condition, et on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute, ça veut dire qu'on nous enlève le droit de grève. Oui, mais alors, est-ce que ça ne serait pas plus simple qu'on soit content en grève, et qu'en fait, de temps en temps, on va pour travailler un jours après un <rire> oui, oui. Un indicate travail. Oui, mais ça va. Mais et c'est ce qu'on se fait c'est ce qu'on appelle la déclaration de finale. Ah bah ça existe déjà un. La, la, la, la TPE euh, pour les intermittents du scénario. Et pourquoi Parce que euh, au moment où ont été négociés des statuts d'intermittents, c'était le statut de tous les travailleurs. Et en fin de compte, c'est le NEDEF qui veut casser l'annexe 8 et 10 des intermittents. Parce oh, est que, que, 10, oui, bien sûr, mais bon. c'est le monde du travail. C'est ce monde du travail qui qui fait de chaque travailleur un esclave un esclave salarié et donc moi je crois qu'il faut abolir le salariat c'est une des conditions euh, des réels changements tant qu'il y aura salariat tant qu'on paiera des cotisations uniquement sur les salaires mais pas sur tous les revenus le monde ne pourra pas aller bien j'ai une autre, une autre ah, soumission euh, c'est à dire que il euh, y a quelque chose qui est très intéressant c'est que euh, ouais. en ce moment il y a tout le monde qui retourne sa veste ah bon dans les... il, se... il se colpose derrière Fillon je ne sais pas pourquoi. Hein. Macron, non, pardon, pas Macron, pas Macron, Macron excuse-moi. Oui, alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire hein, le best, euh, le best euh, off de, de, de mars-avril ça serait l'opportuniste de Jacques Dutronc euh, le lancer là sur la, sur les ah oui, antennes. Là, on ne peut pas parce que faut payer les droits à là, se... ah, là, je suis très pro. Alors ah, là, l'Assassin, je, je, je, je, je, je suis quelqu'un d'hyper pro. l'assassin est... ils viennent, ils ah, ferment non. tout. Tout, crac, hop, terminé. Le bistrot aussi est fermé. Ah non, il <rire> y a une si un, un million d'amende. Si, si tu un. chantes à capella, parce que nous, Eric Petetin, <rire> il nous chante d'excellentes chansons à capella. Et d'ailleurs, tiens, Eric... D'ailleurs, on est encerclé est -ce Est-ce est que tu peux pas nous chanter une oui, petite chanson ah, D'ailleurs, ça commence. Celle que tu veux, c'est toi la. qui choises. Allô Un capella. Oui, mais la. sans la. C est c est pas droit d'auteur. De... Oui, oui. C est... C est... C est oui. Celle de... que j'avais écrite sur la zèle de Notre-Dame. Eh ouais. bien, vas-y, oui, oui. Je te rappelle, je te rappelle. Oui, c'est pas l'heure téléphonée là. C'est pas très bon le son là. Ah, si, si, oui il est nickel. C'est la compétence en marche, justement. C'est pas bon. C'est-à-dire qu'on applique le principe d'incompétence. Plus on sera compétent, plus tout s'écoulera et plus on sera à la preuve de quelque chose. Voilà. <rires> et au niveau artistique, c'est toujours l'intention qui compte. Oui. Allez, on écoute. On écoute. Silence. Oui. Oui. Oui. <rire> Vous voulez que je chante alors Oui, oui. <rire> Vous <on fait> chanter. <rire> Chante sur la date de Notre-Dame, on croise de joyeux toilage, sans la moindre peur à l'âme, fils du soleil et du vent. Ils viennent de tous les pays pour vivre dans la forêt. Elles aiment tellement la vie qu'elles veulent l'enraciner. Les voilà les sangliers, prêts à tout pour notre terre. Les voici les décidés les à faire la guerre. Les mangeurs de planètes veulent encore tout étonner arrêter la belle fête pour leurs gros monstres d'acier. Alors ils envoient les bleus de l'horreur capitaliste, matracas de macabreux pour liquider les ouais bravo <rire> Ah bah tu tu vois, franchement, il faut, il faut penser... Très, très mal, hein. Oui, mais mais, mais, aussi, mais mais nous, on a un avantage, on t'entend très très bien. <rire> ah bon, c'est déjà pas mal. Zad <rire> partout je, je, je vais Et très résistant, que, je, les ZADistes. Ah, t'es perdu dans Tarbes, il faut le rentrer sur l'air. Ah, es perdu dans Tarbes. Donc, euh, s'il y a un automobiliste qui veut ramener Eric Pététin ah. sur Ragin, il est à Tarbes actuellement, donc on lance un appel. C'est quelqu'un qui écoute oh, très radar. Voilà. Et, et bien, bon, je bon, te remercie, franchement... Je te remercie, Eric. Nos Passaran. A plus Eric, a plus. ciao! Yeah. Ben bah voilà, bah re-toi, bah, euh, super chanson. Exactement. Le problème c'est qu'il y a de plus en plus de monde dans ce café, je sais pas ce que ça veut dire, parce que les autres, les autres fois il n'y avait personne dans le café. C'est des beaux jours! Bah, je sais pas qui c'est qui vient là, parce qu'on doit être paradoxe. C'est ou... les Hergé. Non, les Hergé on s'en fout parce qu que je pas très bien. Qu'est-ce qu'on fait, on s'en va? Là. Maintenant, le but d'une radio, c'est d'être publique, justement. C'est une expression publique. Ouais. C'est la, la liberté d'expression, c'est ça. C'est ne pas avoir peur de s'exprimer en <rire> public. Ouais. Je voulais dire un truc tout à l'heure. Euh, il parlait de les, des trahisons. Son... La haute trahison, partout. La haute trahison. Non, mais il y a des hautes trahisons. Alors, je vais vous parler des citoyennistes, là, ah. qui nous ont gonflés euh, sur oui. tous les collectifs, euh, les mouvements Nuit debout et compagnie. Ça, dire, ouais. Qui nous ont dit oh là là, nous ne sommes plus en démocratie, donc on va s'asseoir. Mais non asseyez vous Assoyez-vous, taisez-vous, on parle à chacun à son tour, notez votre nom et tout ça, on va vous expliquer comment on va faire la démocratie directe et tout, on va faire une constitution, tout ça. » Moi, pendant ce temps, je disais « Mais il faut renverser l'économie le capital. »« Non, non, assis, assis, pas bouger, tranquille, bienveillance, tout ça, machin, on va, on va inventer une nouvelle démocratie, tout ça. » Et résultat des courses, 80% de ceux-là même qui disaient qu'on n'est pas en démocratie, ils courent voter, ils oui. sont venus fans, mais fans de Mélenchon. Hein, parce que Mélenchon, on ne vote pas pour Mélenchon, on est fans de Mélenchon. Donc euh, voilà quoi, je suis super déçue, je suis super triste, j'ai plein de potes là-dedans. Bon, j'espère qu'ils reviendront à la raison. Donc il y a un truc à faire, c'est de coller sur toutes les affiches, des trucs qui appellent un boycott. Donc oui. j'ai celui-là, mais je vais en avoir d'autres. Il y a une librairie libertaire pas loin de Oberkhoff. Donc là, ils vont avoir bientôt des super autocollants. Euh, il y a un autre boycott 2017 euh, pour la révolution et donc pas pour le vote. Euh, pareil, je suis les contacter pour avoir les autocollants. Je les aurai à la prochaine émission, je vous les montrerai. Toutes les affiches, on colle dessus. Quel que soit le mec sur l'affiche ou la meuf, évidemment. Alors, selon... Euh, on peut écrire au gras, on peut faire, et on peut écrire ça aussi. Non, je me voilà. Me le pavé dans l'urne. Ouais, euh, non, non, donc moi je suis. Il nous a Il veut. veut Explique-moi ah. explique parce que j'ai besoin de savoir. Quand tu votes blanc, donc il y a un bulletin qui est dans l'urne. Mais si tu ne votes pas du tout, il n'y en a pas de bulletin. Non. Donc, euh, ici, admettons, il y a 10% de gens qui votent, oui. alors, les présidents, il sera élu avec 10% des citoyens. Mais oui. si tu votes blanc, il sera élu avec 80 ou 90%. Non, non, parce que les, les votes blancs, non seulement doivent être comptés, et si les votes blancs... Mais ce n'est pas, la... pas le cas aujourd'hui. non. Le fait que ce ne soit pas le cas aujourd'hui, justement, c'est pour ça qu'il faut s'abstenir ou, ou, ou voter blanc. C'est justement parce que le vote blanc n'est pas reconnu. Parce que quand il est reconnu, le vote blanc, s'il y a 50% des inscrits qui votent blanc, tous les candidats qui sont présentés sont boulés et ne peuvent pas se représenter à la prochaine élection. Ils n'ont non, pas le droit. C'est la réalité du, du vote blanc. Le vote blanc Mais reconnu, c'est ça. Reconnu non, non, ah oui, Mais justement, ah oui, il comme il n'est pas reconnu, c'est un système de non-choix. C'est-à-dire que tu vas voter pour des candidats qui obtiennent 500 signatures. De quoi Cooptées par des gens qui sont déjà des élus. Donc, ton bon. avis, on ne te le demande pas. Et à partir de là, tu arrives à quoi Tu arrives à un choix à un moment où tu vas avoir quoi Marine contre Macron. Tu vas voter quoi Je te coupe la tête ou je te pends est-ce que c'est un choix Non, non, mais c'est ce qui arrivé aux Américains. Moi, je veux que C'est ce qui arrivé Parce que Marine, elle va créer une mauvaise ambiance. Marine, elle va créer une mauvaise ambiance. Non, mais sérieusement, Marine, elle va créer une mauvaise ambiance. Tous les filles vont tirer à laquelle acheter le coffre. Non, non, on va parler que de travailler, tout ça. Macron, au moins, il ne fera rien. Il est incompétent. Non, non, non. Il ne faut pas voter Marine. Je vous assure, là, on a tout à perdre avec Marine. Voilà, maintenant, elle sera peut-être pas au second tour. C'est fois, c'est bien, C'est bien l'argent d'intervenu. Oui, oui, oui, oui. Oh, je vous écoute, moi. C'est intéressant tout ça. Hein. C'est même passionnant, mais moi j'aime bien écouter les gens aussi, parce que des fois je parle à mon tour, et là, là J'aime bien écouter. J'ai beaucoup aimé la chanson d'Eric. Oui. Ah, c'est formidable. Ça fait du bien. Ça fait un bien fou, ça. Cap capte des bonnes énergies, là. c'est. Ça, ça nous... Ça nous requinque pour les, les luttes euh, de demain, d'après-demain et tout ça. Voilà. Et surtout pour les prochaines pancartes. Exactement, oui, pas seulement pas seulement les, les pancartes, mais aussi les pancakes aussi. Bruno, les... Bruno par rapport à l'intervention des qu est-ce est que par rapport à tout ce qu'on a dit, tu, tu préfères rester muet okay. Non, je suis d'accord pour le vote blanc. Il faudrait que ça soit compté. Hein. Oui, moi, je, je, je pense effectivement que la, la plus grande réforme. Au-delà de l'abolition du 49-3, au-delà de l'abolition du fait d'élire un président, dans, dans un royaume où le peuple est censé être souverain, comment est-ce que tu peux présider oui, Macron, un royaume Macron et, et Le Pen, ils ne font pas ça. Mais, mais parce que ce sont des gens. Oui, mais... C'est parce que ce sont des gens du système. Tous, tous les gens qui sont candidats. Bon, alors, il y a Hamon et Mélenchon non, qui mais veulent tous les candidats. le vote blanc. Mais non, mais qui veulent ou qui veulent pas, on s'en fout. Parce que de toute façon, ils ne seront pas présidents. Et la seule chose qu'ils visent dans ces élections, c'est les législatives. Parce que ils, ils veulent l'argent ils veulent, ils veulent, de la loi de 90. Et donc, pour ça, ils vont créer un groupe qui s'appelle France Insoumise Trade Mark. Et ensuite, en fonction, s'ils ont, je ne sais plus, fait, une soixantaine il ou 80 eu, groupes tout dans, dans, dans toutes les régions françaises qui font plus de 1%, ouais, ouais, ils vont toucher la première fraction, c'est-à-dire qu'ils vont toucher l'équivalent d'un euro par électeur, et après, s'ils si ouais. si arrivent à créer un groupe à l'Assemblée Nationale, ils vont toucher la deuxième fraction. Donc, si la France Insoumise remplace une grande partie du Parti Socialiste, parce que c'est ça qui est en train de se faire cette opération de chaise musicale, ils vont récupérer entre, allez, entre 6 à 12 millions d'euros et donc c'est ce pactole, mais ce pactole il est scandaleux parce que la loi de 90 de financement des partis politiques, elle a été votée par les députés en, en mettant la main sur le cœur et en disant c'est fini, plus jamais on aura de caisse noire, plus jamais on va magouiller pour financer le parti. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de magouilles de financement de partis et ça ne les empêche pas quand même de toucher l'argent public. Et donc on est dans un système de la double peine pour le citoyen. Tu payes avec tes impôts, par exemple es contre le Front National, quand tu des impôts tu payes le front national même si tu votes contre lui et donc on s'est fait on s'est fait doublement baiser on te parle de démocratie mais en fin de compte le cochon c'est le citoyen qui se retrouve à payer pour des partis qu'il n'aime pas et en plus au moment des élections il est obligé de voter pour des gens avec lesquels il n'est pas en accord donc Oser parler de démocratie dans ce cas-là, c'est plus que du foutage de gueule. Et donc moi, comme je suis pour la préservation de la paix civile, je te dis franchement, la seule chose à faire vis-à-vis -vis de l'inique élection présidentielle, donc que j'appelle les déchéances pestilentielles, c'est justement soit de s'abstenir, soit de voter blanc, c'est-à-dire de bien montrer qu'aucun des candidats ne nous satisfait, qu'on veut vraiment un changement de système, et que ce n'est pas en élisant un président qu'on va changer la constitution, c'est en disant « voilà, ce système est arrivé à un terme », il est arrivé dans une impasse, et pour sortir de cette impasse, effectivement, il faut réécrire une constitution. Mais il ne faut pas la réécrire avec les gens qui nous ont mis dans cette impasse. Et c'est ça le vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, Mélenchon, quand il milite pour une 6e République, sa 6e République, il va la faire avec ses copains. Et en fin de compte, elle pourrait même être pire que la 5e. Et donc aujourd'hui, on a un on mouvement... aussi supprime le Sénat. Aujourd'hui, on a un mouvement de fond dont les médias ne parlent pas. Et moi, je crois, je crois que c'est important d'en parler, parce que j'ai parmi les, mes amis des gens qui ont parfois entre 70 et 90 ans. Et, chose, et chose, étonnante, chose étonnante, ces gens qui sont des citoyens, je dirais, modèles, c'est-à-dire ils ne rataient jamais une élection, certains sont d'anciens militants communistes, autres, et eh bien ils m'ont dit, ils m'ont dit « Roger, tu sais, cette fois-ci, je ne vais pas aller voter, ni au premier tour, ni au second tour. » Ils ont dit « J'ai compris, ce sont des gens qui ont connu la seconde guerre mondiale, ce sont des gens à qui ils savent très bien là où on va, ils ont déjà vu ça, il y a un goût de déjà vu chez eux, et ce goût de déjà vu, non seulement il leur fait peur, ils savent très bien que pour en sortir, c'est certainement pas en collaborant, c'est certainement pas en élisant un de ces de choix du système, c'est au contraire en disant, voilà, ce système, classe, pas stop, fini. Et donc, ce n'est pas une révolution violente, c'est en ça que je dis il y a une révolution des consciences. C'est une révolution non-violente qui est en train de se passer aujourd'hui, et les médias n'en parlent pas, mais je suis sûr que les instituts de sondage savent déjà qu'il va peut-être y avoir plus de 50% d'abstention ou de vote blanc sur le premier tour des prochaines déchéances pestilentielles. Et là, on est vraiment face à un, un vrai changement qui pourrait être révolutionnaire. Imagine qu'une nation comme la France, colonialiste, raciste, eh bien, sur le fond, disent, disent, je veux changer, j'ai un vrai besoin de changement, je ne veux arrêter de piller l'Afrique, je veux, je, je veux euh, euh, en fin de compte, rentrer dans un autre rapport au monde qui soit plus un rapport de pillage, un rapport de force, mais qui soit un rapport d'intelligence. Et c'est pour ça que la chanson d'Eric Pététain, elle est belle à plus d'un titre, c'est-à-dire qu'elle est belle parce qu'elle vient du cœur, elle est belle parce qu'Eric qu chante bien mais aussi elle est belle parce qu'elle décrit, non pas le monde de demain, mais le, le monde qui existe déjà aujourd'hui et qui, qui est le monde en devenir dont parlait Gramsci le philosophe, c'est-à-dire celui justement que l'ancien monde empêche de naître. Et aujourd'hui est déjà né le nouveau monde, le nouveau monde il est déjà là, le, le, est, je dirais c'est comme le divin enfant, on est, on est les rois mages, on est les rois mages, avec notre RSA, on a nos prophètes, là, qu il y en a un qui est en train d'écrire. Euh, euh, voilà, on a un prophète en train d'écrire. Il rumine. C'est Voilà. C'est pas la Galilée, mais on, a compris, on a compris que ce qui a marqué sur le fronton des mairies, liberté, égalité, fraternité, est écrit à l'envers. Parce que il ne peut pas y avoir d'égalité sans fraternité. Donc il faut marquer d'abord fraternité. Si tu n'es pas frère avec quelqu'un, tu ne vas pas partager. Fraternité. Ensuite, égalité, parce qu'il y a fraternité, y a et à la fin, une fois qu'il y a l'égalité, eh il peut y avoir la liberté. Parce que comment est-ce que tu veux être libre dans un monde où il y a des super riches et des super pauvres Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, la liberté appartient à celui qui a de l'argent. Et donc, c'est parce que la doctrine de la République est inscrite à l'envers, sur les frontons des, des, des mairies. Il faut marquer fraternité, égalité, liberté. Ah euh, Comment vas-tu, Pierrette Oui, bonsoir. Hein. Justement, je voulais te dire qu'on a bien eu ton message en direct, mais je ne voulais pas lui couper la parole. Donc, si tu veux euh, Vas-y, donne-le. Vous avez eu euh, un message en direct Marchons ouais. le 19 Oui, euh, voilà. Je vous ai envoyé un message. Et, et là, je Allez, reviens juste d'une de, de, réunion donc, euh, qui, qui prépare euh, la marche du 19 mars. mars. La marche euh, pour la justice et la dignité et contre le racisme d'État. Voilà. Donc, euh, cette réunion euh, s'est déroulée au... Là, et euh, se termine à l'instant euh, dans quelques instants je suis partie euh, vers la fin elle a débuté à 19h et donc euh, superbe réunion et donc euh, la marche et euh, eh ben toute mobiliser de ville là. voilà on se mobilise et, Merci, euh, et donc voilà euh, c'est vrai que pour changer tout, tout un système il faut il faut se mobiliser sinon euh, sinon bah, ça bougera pas mais mais là, ça, les le sens où fin. la nous mobilisation ne se prépare pour eux. C'est voilà. à nous de bouger, c'est nous le système, c'est nous qui changerons le système. Tiens, vite Conclu. Oui, un tout petit message justement petit dans la foulée, parce qu'il y a la veille le 18, pendant que Mélenchon il promènera son melon de Bastille à la République, et ben, <rire> au même moment il y a un rassemblement beaucoup plus important. Oui. C'est les, les, les, les Syriens qui à 15h au Panthéon seraient, se rassemblent par rapport à la révolution syrienne. Ça fait, ça fait six ans que les Syriens se sont révoltés dans les rues, qu'un jour trois enfants ont écrit à Bachar el-Assad sur les murs de Damas et là les gens sont des, ont commencé à sortir dans les rues de Damas et dans toutes les villes Je de Syrie. Quelle heure Quelle heure heure mais, donc Paris. on vous appelle tous à 15h au Panthéon, on marche vers l'Institut du Monde Arabe, samedi, là après-demain, à 15h au Panthéon, il y aura Amnesty avec nous, et, et tous ceux qui veulent défendre le peuple syrien, Mélenchon, lui, il ne défend pas puisqu'il soutient Poutine, oui. donc euh, voilà, on est vraiment en colère hein, qu'il arrête de se promener avec son blond, hein, et, et sa pastèque, et puis qu'il qu qu arrête de nous bassiner, parce qu'il marche à 7000 euros par mois, 18, 19, le et, et les militants qui sont dans le besoin, ben, ils n'ont même pas aidé. 18 mars aussi, les amis de la Commune, 18 mars 1871, ouais. euh, premier jour de la Commune de Paris, ne pas oublier, parce que c'est quand même radio-anarchiste depuis la République, comme et comme voilà, la ce sera le mot de la fin. une bon, de oui. Commémoration oui. devant le mur du Père Lachaise. Euh... Oui. Ah, c'est à partir de 10h30, je crois qu'il 10h30, 11h, il y aura une coméra... au mur de Comment il s'appelle le mur du Père Lachaise Le mur des fédérés Voilà, et bien, c'est terminé pour cette émission numéro 8, et on vous dit fait... à la semaine prochaine. Oui! Yes. Et il y a combien? Il y, y a 300 000 personnes.